Salut les makers, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve pour un projet perso hyper tendance. Je veux bien sûr parler de la coupe du monde 2018. Et pour ce projet, je vous fais passer la première mi-temps, je vous fais passer aussi la deuxième, mais aussi les prolongations, et on se retrouve directement pour les tirs au but. Alors, avant toute chose, abonnez-vous et lâchez un gros pouce bleu. Projet perso numéro 8, c'est parti Pour ce projet, j'utilise une tablette mélaminée de 35 de large x 80 de long. Et sur cette tablette, je vais y faire une rainure pour pouvoir accueillir la figurine du gardien. Maintenant que la rainure est faite pour le gardien, je vais tracer les lignes du terrain. Terrains ont fait, c'est vraiment un jeu de patience, hein? Mais bon, pour que ça rappelle plus la pelouse d'un terrain de foot, je vais peindre le panneau en vert. Je vais passer à l'étape suivante, je vais faire les côtés Je vais commencer les côtés du terrain par les deux longueurs Et je vais faire un quart de rond de chaque côté ici pour casser l'arête C'est joli ça, il n'y aura plus qu'à le poncer, ça va être terrible Deuxième côté Maintenant je vais couper les deux planches à longueur Alors pour l'arrière, si on le met comme ceci, ça va être difficile à pouvoir jouer. Je vais faire, voilà, une scie sauteuse, une découpe, on va faire ceci alors. Je va tirer cette partie-là. Ça va être bien ça, non Bon ben je trace ça et je continue. Fait donc, si on résume les côtés ici dans l'arrière qui vient là, je vais m'attaquer à la dernière partie. Euh, ben le goal, allez, je coupe ça. Maintenant que les côtés sont faits, j'ai plus qu'à entailler le goal. C'est cool ça. Ça commence à donner hein. Ça commence à donner. Allez, je termine ça. donc il est presque terminé hein. euh, j'ai plus que les finitions à faire euh, le goal que j'aimerais bien embellir et le gardien à placer je vous montre ça euh, une fois que c'est fini je vous fais une petite présentation du tir au but donc j'ai fait un socle sur le bas là vous voyez il y a le manche euh, d'un rouleau pour pouvoir faire coulisser le gardien j'ai mis de l'autre côté un élastique il va tout simplement envoyer des petits palais comme ceci et et c'est parti j'espère que vous avez passé un agréable moment moi je vous laisse parce que j'ai une partie à faire. Ciao <rire> <rire>